en un quart d'heure c'est totalement impossible même en 15 jours on n'y arrive pas parce que la situation française vous ne de... pas imaginer je vais poser trois questions à anne on va se focaliser sur certains points qui peuvent vous intéresser d'abord la première question c'est en ce moment en France il y a une réforme territoriale en cours au niveau des régions, au niveau de, du regroupement des communes à travers, à travers ce qu'on appelle la métropolisation. Et, et euh, j'aimerais savoir, d'après elle, si cette réforme territoriale va avoir des impacts importants sur les services publics locaux de, de l'assainissement et si euh, ces, ces impacts vont être positifs ou négatifs. Bien, bonjour. Alors, comme ce n'était pas exactement le format prévu où je devais faire une sorte de ping-pong avec quelqu'un qui n'est pas venu, euh, je vais donc improviser mon intervention. Alors, je vais répondre à la question de Thierry, mais d'abord, je vais faire quand même une présentation très générale et très synthétique de ce qui me semble être les grandes tendances de la politique de l'eau en France. Euh, D'abord, vous savez que la, la France est caractérisée par le fait d'avoir les trois grands multinationales de l'eau, et surtout les deux multinationales de l'eau, Veolia et Suez. Et ce qui est intéressant sur ce sujet, c'est qu'alors qu'elles ont préempté totalement le, le débat public euh, en France, ces dernières années, il y a quand même une évolution euh, qui est plus positive, c'est euh, le fait qu'il y ait par exemple de plus en plus de collectifs usagers, euh, d'associations, qui demandent des comptes aux collectivités sur la gestion de l'eau, qui cherchent à mieux comprendre les enjeux de l'eau sur leur territoire, et donc elles n'ont plus la tâche aussi facile qu'avant, quand elles étaient totalement euh, maîtres du jeu. Euh, sur, le, sur le plan d'ailleurs de la, de la délégation de services publics, qui est quand même une invention française, et, euh, et, et qui a été développée à ce niveau-là uniquement en France, en hein, à ce niveau-là, on a de, de cette, à cette ampleur-là, uniquement en France. Euh, là aussi, il y a une évolution, euh, très clairement depuis, euh, depuis Paris, hein, d'ailleurs, c'est pas parce que euh, c'est la réforme que j'ai menée, mais de fait, c'est un, voilà, une conséquence évidente, puisque comme Paris est la capitale de, de la France, c'est évident, ça a un impact sur l'ensemble des collectivités. Et là aussi, on voit une évolution euh, très nette, dans, dans la mesure où, alors qu'avant, euh, là aussi, elles étaient dans une relation euh, de pouvoir euh, totalement euh, disproportionnée et déséquilibrée en leur faveur versus les collectivités locales et les citoyens, à partir du moment où Paris est revenu en régie, de plus en plus de collectivités ont commencé à s'interroger sur euh, leur mode de gestion. Certaines sont revenues en régie, d'autres, même qui ne reviennent pas en régie, euh, prennent la menace. Du retour en régie pour négocier plus durement les contrats euh, et donc avec des d'ailleurs des évolutions de contrats des évolutions tarifaires conséquentes et ça ça a eu comme comme une, une des conséquences ça je parle pas trop vite Ça va. Ça va euh, une des conséquences c'est euh, je sais plus si c'est Thierry ou pas qui l'a dit mais qu'en effet elles réfléchissent à d'autres types de prestations pour les collectivités. Le, C'est-à-dire que comme elles ont compris que leur marché très lucratif euh, n'était plus durable comme il l'était auparavant, elles s'intéressent de plus en plus à la question de la ressource, à la question du, du grand cycle, à la question des territoires, et cherchent à obtenir un nouveau marché, euh, un nouveau marché de l'eau Différent que, euh, que celui euh, traditionnel de l'exploitation euh, directe opérationnelle. Donc, dans, dans ce cadre-là, pour répondre un peu à la question néanmoins, euh, donc dans cette évolution, quand même assez à la fois positive, au sens où, comme je l'ai dit, il y a plus de débats et, et plus de conscience sur les enjeux de l'eau. En même temps, négative où elles ont une capa... Les grandes multinationales ont une capacité de réaction quand même qui est, euh, qui est assez grande et qu'elles se... commencent à se mettre sur un autre marché de l'eau, sans que les collectivités en fait réagissent. C'est vrai que la, dimension... la la réforme territoriale, euh, pour moi, a des, on va dire, comme elle n'est pas mise en place, moi, je, je peux pas. Je pense que c'est difficile de tirer des conclusions aujourd'hui, mais je, dirais, je pointerais plutôt les. A priori, les avantages et a priori, et, et a priori les risques. Euh, les, euh, les avantages, euh, c'est qu'il y a trop de services d'eau et d'assainissement euh, en France. Il y en a plus de 30 000. Et, et je pense que ça a parfois souvent favorisé, d'ailleurs, le privé. Euh, parce que du coup, euh, seuls les grands... Non, ça serait long à expliquer, mais les multinationales de l'eau, leur force, c'est qu'elles ont la capacité à mutualiser différentes activités et différents métiers sur, sur différents contrats. Et donc les collectivités étaient très démunies face à ça. Or là, le fait d'avoir une réforme territoriale qui incite au regroupement des services d'eau et d'assainissement, pour moi, peut être une chance pour avoir des services euh, donc plus, plus renforcés, plus consolidés, avec une capacité d'investissement euh, facilitée pour les collectivités. Et donc après, c'est une question de rapport de force politique, mais je pense que ça pourrait être. Ça dépend comment évidemment ça tourne dans le rapport de force politique multinationale, collectivité multinationale, mais, euh, mais ça peut être euh, la possibilité pour. Euh, et moi, je l'ai vu sur des territoires de se regrouper et donc du coup euh, d'avoir un finance par exemple, une politique de financement public sur des, in... sur des infrastructures, alors qu'auparavant. Ils avaient tendance à le faire de manière privée avec des acteurs privés. Euh, donc ça, c'est une des évolutions, avec des, évidemment des difficultés de mise en place territoriale. Une des autres évolutions, c'est qu'il on a, on a, y a une, une volonté de créer des métropoles euh, à Lyon, à Marseille, euh, à Paris, à Montpellier. Et donc là c'est pareil. Moi je parle, je, pardon, je vais parler de Paris parce que c'est ce que je connais mieux, donc je ne vais pas parler de Montpellier. Hein. Euh, mais à Paris, euh, Paris, là aussi c'est pareil. On a le service public de l'eau pour Paris, et autour de Paris, un, euh, le, on va dire une gestion privée par Veolia, qui est son plus gros contrat européen. C'est pour toute la banlieue parisienne. C'est un très gros contrat. Là aussi c'est pareil. Moi je pense que l'eau. Paris doit être une question métropolitaine. Je pense que dans le futur, ça n'a pas de sens de rester seulement sur le territoire parisien. Et donc toute la bataille qui commence à se jouer, c'est est-ce que c'est le service public parisien qui va pouvoir gagner et donc essayer d'avoir un grand opérateur métropolitain de l'eau dans une gestion publique, ou si c'est le CEDIF, parce qu'il s'appelle le CEDIF, l'acteur privé qui va chercher à euh, récupérer le marché de l'eau euh, parisien par cet, opéra cet opérateur métropolitain. De fait, Veolia veut, est en train de, de, de, de, de s'activer sur ce dossier, puisque c'est la banlieue parisienne, donc il cherche à récupérer Paris par la métropolisation, mais là aussi c'est pareil, c'est pas parce qu'il cherche à récupérer Paris qu'il faut être forcément contre la métropolisation. Je pense qu'il faut plutôt avoir une dimension métropolitaine, mais en cherchant à faire gagner la gestion publique et le service public dans, dans cette bataille. Après, euh, il y a des... C'était... Euh, les risques. Euh, bah les risques, moi, je le verrais bah, dans ce que j'ai évoqué. Que le, le risque, évidemment, c'est que, par exemple, pour Paris, le, le, ce sort de redécoupage territorial puisse être défavorable pour, pour des, des services publics déjà mis en place. Mais je voulais faire le lien aussi avec la GEMAPI, en fait, euh, parce que je... Enfin, là aussi, GEMAPI, en même temps pour les Catalans, c'est quand même... On va dire qu'il y a un, un transfert dans cette grande réforme territoriale, il y a aussi la volonté de l'État de faire un transfert d'une partie de ses compétences vers les collectivités locales. Et notamment pour la gestion des milieux aquatiques et des inondations. Donc là aussi, c'est toujours pareil. Je pense qu'on ne peut pas être totalement binaire. Le risque c'est qu'il y ait, euh, de fait, un dessaisissement des prérogatives de l'État vis-à-vis des, collect des collectivités qui sont de plus en plus étranglées budgétairement euh, et donc avec des vraies difficultés de moyens financiers et de moyens humains pour mettre en place une politique ambitieuse de l'eau. Donc ça, c'est le vrai risque, euh, sachant qu'en plus, au niveau local, euh, les collectivités pourraient être aussi euh, plus enclines. Euh, plus, plus favorable à des acteurs euh, privés, euh, puisque quand il y a des conflits d'usage, une collectivité euh, peut être plus sensible aux pressions, par exemple, de, euh, de lobbyistes agricoles ou industriels, et être euh, plus, plus encline à avoir une politique qui ne soit pas fav favorable à la gestion de l'eau. Mais là encore, je pense que ce n'est pas aussi simple que ça, je pense que c'est plutôt bien d'avoir une gestion décentralisée de l'eau, et d'avoir une, une gestion plutôt territorialisées, toute la question est de, de savoir quels sont les moyens, en fait, les moyens financiers que les collectivités peuvent avoir. Et, et dans ce cadre général, ce qui est assez inquiétant, c'est que, mais c'est en, en France comme ailleurs, à cause de l'endettement public, euh, des politiques d'austérité, euh, des, des, des injonctions euh, de l'Europe, il euh, y a très clairement une volonté de l'État de se dessaisir de ces questions-là et, euh, et de demander aux collectivités de prendre en charge financièrement euh, tous les enjeux de la politique de l'eau, tout en euh, cherchant à récupérer de l'argent là où il peut en récupérer. Et par exemple, en France, je ne sais pas si vous savez, mais on fonctionne par un agence de bassin. donc il y a des, des grands bassins, euh, six agences de bassins, euh, qui, euh, qui, per qui, en fait, qui permettent de financer euh, des politiques de, de prévention, des politiques d'infrastructure de l'eau au niveau des bassins et là l'État est en train de piquer l'argent euh, des agences de l'eau euh, pour, en fait, pour, le, pour, le, pour, pour transférer cet argent au niveau du, du budget euh, général de l'État pour des questions de désendettement et là c'est réellement très, très dangereux parce que les, les, du coup les agences de bassin ont moins d'argent, et donc moins d'argent à allouer aux collectivités locales ou aux opérateurs pour leur politique d'infrastructure, d'investissement, ou de prévention, ou de préservation de l'eau. Donc on est vraiment dans des, en fait dans des phénomènes où l'État, pour moi, est de, de plus en plus irresponsable, parce qu'il n'a plus de vraies grandes orientations de politique de l'eau, euh, ne s'en se donne, donne plus les moyens, il y a aussi, parallèlement à ça, une baisse de l'ingénierie publique, c'est-à-dire qu'il y a une volonté de réduire, euh, au niveau des directions de l'État et des services de l'État, euh, tous les, les moyens humains, c'est-à-dire très concrètement les fonctionnaires qui font travailler, euh, enfin, qui travaillent sur, euh, sur la question du territoire, euh, euh, de l'agriculture, de l'urbanisme, de l'eau évidemment. Et donc il y a, il y a une baisse, euh, très clairement, une, une réduction de. de de la fonction publique sur ces questions-là, et là aussi qui est très dangereuse. Parce que évidemment quand vous avez une baisse euh, à ce point-là drastique de la, de la fonction publique et de l'ingénierie publique, ceux qui viennent, et on le voit déjà euh, comme experts sur ces questions, c'est le privé. Parce qu'en fait, il comble, il comble un manque. Il supplée à une absence. Et donc ça, ça, ça, pour moi, c'est un problème de fond. Euh, qui n'est pas forcément toujours perceptible mais qui est extrêmement dangereux parce que qui fait qu'à un moment seul le privé a à peu près euh, toute la chaîne de valeur c'est à dire qu'il peut être à la fois opérationnel, à la fois expert, à la fois on va dire euh, ingénieur euh, à la fois prestataire de, de services autour de la ressource et donc à un moment le vrai risque c'est qu'il y ait une dépossession par les collectivités, mais aussi donc par les citoyens euh, de, de ces questions là.